Chers téléspectateurs et amis, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous. Jeudi à là nous préférons une réflexion sur le thème de l'amour de Dieu. Et que jeudi Allah, ce n'est pas un sujet de biblique très compliqué, parce que on va parler de l'amour, l'amour de Dieu, et pour nous l'amour euh, que nous avons envers notre Dieu également. Il faut que cet amour soit réciproque. Nous allons vraiment et des questions que Dieu nous posait. Et puis, et qui est le bon berger Qui est le bon berger Jésus-Christ était considéré comme le bon berger. Donc, nous allons regarder vraiment et dans deux questions, l'amour de Dieu et puis celui qui est le bon berger. Comment un monde qui se dit le bon berger doit se comporter donc, ce sont des réflexions que nous avons faites avec Zami et Capitaine de je veux dire là, et que mes message de ça arriver dans nos oreilles. Et d'abord, nous connaissons que l'amour de Dieu, c'est l'amour infini. Il ont même dit que Dieu est amour. Si Dieu remet nous, donc son amour infini que l'il et il ne peut jamais se séparer de l'amour ça. Et ce qui est essentiel, Dieu aime tout le monde. Et, mais comme Dieu ne sait pas un dictateur, Dieu fait appel à tout le monde, mais le monde qui répond avec appel à qui venait avec lui-même, c'est lui-même que bon Dieu servit Parce que bon Dieu, et même, même et ça a servi Satan, même ça a fait le mal. Et bon Dieu fait appel à eux-mêmes. Bon Dieu parle avec eux à travers les apôtres, à travers les pasteurs, à travers tous ceux qui prêchent et la parole de Dieu. Bon Dieu fait appel à eux. Donc il s'agit maintenant pour eux de répondre à l'appel de Dieu. Donc, c'est pour ne pas dire au jour du jugement que nous ne pas ces paroles là, que et nous ne pas connaît, nous pas connaître, nous ne de pas comprendre, etc. Donc, et appel là, les placer partout le monde. C'est peut-être ça, mon Dieu, tu es exigé discipline pour aller partout le monde prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et c'est une autre que l'on a fait à travers tout le monde et qui parlait langue nous et qui est capable de comprendre nous. Donc, nous parlons de l'amour de Dieu. Et comment l'amour s'est exercé Premièrement, les. Dieu dit que dans Romains 8, verset 38 à 39, et, et, nous parlons de lui. lui dit que « car j'ai l'assurance, j'ai l'assurance, et' j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, ça veut dire que et, et Jésus-Christ, qui est plein d'amour, et il dit non à quelle puissance extérieure est capable de séparer nous de l'amour de Dieu. À telle sorte que et Dieu manifesté l'amour, il va de l'amour en mourant pour nous, et sur, la, sur le bois du cadavère pour nous-mêmes. Donc c'est une question ça que Jésus-Christ répondait et a dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc et, donc c'est pour ça il parlait avec Pasteur Yo, il parlait que il bergers, les bergers c'est celui qui, celui qui prend soin de ses troupeaux de ses brebis. Eh bien il doit Premièrement, éduquer eux et prendre soin de vous, manger, boire, et puis et des instructions pour que les brebis aient des voix Berger pour capable connaître lui-même qu'ils mettent. Donc Jésus-Christ est notre maître, est notre berger. Donc nous, est, nous, nous devons écouter sa voix, la voix du bon berger, la voix de Jésus-Christ. Pasteur aussi, il nous mettait dans le rôle du berger. Mais on l'a altéré, et l'apôtre Pierre, il était dit, l'apôtre Pierre, même plus. Il posait la question ça trois fois. Deux fois, dans le sens de, et de agapé, un amour sincère, véritable, divin, et comme Dieu nous aime. Et puis, Pierre était répondu, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, mais avec un amour philoé. Philoé, ça veut dire un amour sentimental, fraternel, etc. Mais, et, et à la troisième fois que Jésus-Christ accepté mon amène de l'amour fraternel également et pas de l'amour divin et de l'amour agapé que il était posé dans deux questions. Donc C'est pour te dire que avec question ça que Dieu t'a posé et Pierre question ça, c'est pour te capable de bouer en Pierre et si vraiment tu es a un vrai amour pour nous-mêmes. Pierre à ce moment-là, il n'y pas quoi il y a un vrai amour, l'amour divin, l'amour agapé. Et c'est l'amour que l'on a gagné et accepté de mourir pour tes amis, pour ton enfant, pour ta femme. Et tu donnes ta vie. Donc et, et la Bible nous dit, celui qui aime donne sa vie pour ses amis. Donc Dieu lui-même, il a dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique, et afin que quiconque croit en lui, ne pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Son verset que tout le monde connaît, mais c'est pour prouver l'amour de Dieu, que Il donne son Fils et en rançon pour nos péchés, pour être capable de sauver l'humanité. Ça, c'est la preuve que Dieu est amour. Donc, il fait en sorte, malgré que et, la race humaine des perdue, Dieu fait en sorte pour que Il est régénérer cette race humaine et par la mort de son fils Jésus-Christ, il est mort sur le bois du calvaire. Nous parlons de l'expression le bon berger. Et comme nous est dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger, Christ-même, il est considéré comme un berger, mais également comme un agneau comme on l'amène dans l'abattoir. Comment se comporte euh, euh, une brebis Une brebis c'est un animal très docile, innocent. Et si, par exemple, tu n'as pas dit de faire à droite, tu n'as pas fait à droite, tu n'as pas dit de faire à gauche, tu n'as pas faire à gauche, ils vivent en groupe. Donc, c'est pour montrer donc que, et, par exemple, nous-mêmes, qui, qui sommes des chrétiens, des chrétiens, et, qui sont dociles, et, il y aurait les noms des personnes sans intelligence parce que nous là pour nous capables d'écouter la voix de notre berger sans que nous-mêmes n'ayons pas réagi selon notre façon. Son même toi nous dit que l'éternel est notre berger. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de vrais pâturages. Nous, nous sommes considérés comme les brebis de l'éternel, les brebis de Dieu, et que Dieu lui-même, c'est notre berger. Donc, et. C'est peut-être ça, les dinos, que les qualités d'un bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Il dit qu'il est prêt à mourir et pour sauver l'âme de ses brebis. Et ce n'est pas une question de monde qui considérait être comme un berger. De même à ce moment-là, il peut mettre les gens dehors. En fait, la Bible dit que Jésus-Christ était bah, une parabole, il a dit que, et un berger était même. Et, c'est un sans brebis, dans le pâturage là, li laisser tout le dans en enclos, et puis pour aller chercher petit brebis qui est derrière, pour le ramener encore dans l'enclos, dans le pâturage. Donc, c'est pour nous montrer que nous avons que bon Dieu, bon tâche de bon berger, ou pas là pour capable de mettre monde dehors dans l'église ou, monde dehors, monde que bon Dieu confie en homme pour capable éduquer et pour capable et prêcher la parole de Dieu, pour capable permettre que mon saint vienne sauver. Donc c'est peut-être ça que et dans Esaïe 53, verset 7, on en a fait lecture, il dit nous, il a été imposcheli, il a été maltraité et opprimé, il a pris la bouche, et, et semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux, qu'il l'attendent, il n'a la point ouvert la bouche. C'est de cette façon que Dieu lui-même nous était considéré, comme un bébé qu'on amène à l'abattoir que on tu va le tuer. Donc c'est pour ça que nous-mêmes sommes capables de dire que Jésus christ était considéré t -t non seulement comme un, un agneau, mais comme aussi le bon berger. Là nous lit également et, et non. Et dans Jean 10, verset 11, Jésus les, les considère comme le bon berger. Et alors, il dit pour nous, ça nous sort de Allah. Il dit, Jean 10, verset 11, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est une question ça, que Dieu est a Pierre, question ça. Et il a les Pierre, est-ce qu'il Parce que c'était pour lui-même ou capable, prêt pour bailler la vie. Jésus-Christ est connu que Pierre lui-même n'est lui pas accepté la mort, parce que nous voyons à la fin, lorsque vous avez vu Jésus-Christ, même lorsque Pierre a fait un pour être capable de batailler pour Jésus-Christ, mais lorsque vous avez demandé, est-ce qu'il n'est pas avec Jésus-Christ, il a dit, Jésus-Christ, parce qu'il n'est pas prêt pour le mourir pour Jésus-Christ. Donc ce n'était pas encore le vrai amour de Pierre. Donc et lorsque Jésus Christ a posé la question de ça, est-ce que même c'est parce que le est-ce que ou prêt pour être capable de mourir pour moi-même. Donc par exemple, cap servir le Seigneur et si vous voulez être le bon berger, il faut être il faut capable prêt pour mourir pour tes brebis comme Christ. Il a dit je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est pas une question de ou même ou non et l'homme eu malheur ou abandonné le malheur, on dit ça Donc il faut qu'il prêt. C'est peut-être ça Pierre, lorsqu'il était mouru lui-même, il était et, fait un dernier vœu, il était voulu que mourir même avec Jésus-Christ sur la croix. Et la mort de Jésus-Christ était encore euh, plus euh, pire, c'est que Jésus-Christ était, était pendu pierre et la tête en bas, et sur un bois du calvaire parce que il était dit, il n'est pas digne pour mourir de la même façon que euh, Jésus-Christ. Donc, et, c'est là que a parlé là, et nous jeûnons avec Jean 2, verset 1. Là, vous a dit dans l'autre verset qui montre comment Dieu nous aime et il fait et, et connaître que pas prêt pour le perdu, nous graines nous dans nous-mêmes, et que papa le confie. Là, nous, avons nous avons dit dans Jean 6, verset 37. Jean 6, verset 37, nous avons regardé, il dit... Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc c'est pour montrer que Jésus-Christ lui-même n'est pas là pour mettre Moon dehors qui vient de la Cali. Donc si Moon voulait montrer un amour pour Jésus-Christ, va fait faire pour mettre Moon qui vient dehors de Donc, et, et la Cali. Donc l'amour, ça doit manifester de cette façon. Et puis, dans le verset que nous avons encore, et nous parlons par exemple, et, et en retour, qui ça nous doit gagner? Parce que lorsque Jésus t'a posé, et puis la question, ça, même tu, et qui ça, et puis elle t'a répondu, tu t'a répondu avec l'autre autre verbe qui signifie le même verbe, parce que dans, dans, dans le grec, il y a plusieurs euh, verbes qui signifient aimer, et gagner, et agraper, et gagner, et il y a huit façons même d'exprimer son amour, et il y a l'amour érotique, nous connaissons tout ça. Et dans le livre de, par exemple, Matthieu 22, verset 36, il parle de nous-mêmes et comment nous-mêmes nous devons aimer le Seigneur, notre Dieu. Là, nous dit, Matthieu, et ça, il dit nous, 22, 36, met quel est le plus grand commandement de la loi. Ok, nous connaissons le plus grand commandement de la loi. Donc, le plus grand commandement de la loi, c'est Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, c'est le premier commandement que Dieu lui-même les lui ébaille. Lui et pour capable et montrer nous que nous devons aimer mon Dieu, ça c'est le plus grand commandement que mon Dieu lui-même lui baille. Lui lui Mais cependant, euh,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 Du père. Et il a, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au père en mon nom, il vous le donne. Donc c'est pour montrer que eh, l'amour de Dieu l'existait jusque là et que. Eh, c'est de cette façon que Dieu dit nous pour être capables et remet le Seigneur de même amour que mon Dieu lui-même, lui remet nous -tons. Nous parlons de l'anniversaire, c'est dans Jean 1, 15, verset 13 qui dit, et ça nous dit ça déjà, comment nous devons manifester notre amour, parce que Dieu nous a prouvé déjà que qu'il a déjà manifesté son amour vers nous en donnant euh, la vie de son fils unique Jésus-Christ pour nous sauver, mais nous-mêmes tous, comment nous devons comporter s'il nous dit que nous aimons, l'amour dans nous allons regarder nous c'est ça qui dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, il me dit donc ça déjà non commencement donc et, si par exemple Jésus-Christ considère nous comme des amis, donc nous-mêmes aussi que et, nous devons considérer être nous, eh, comme des amis et avec eh, eh, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis et il dit vous êtes mes amis et si vous faites ce que je vous commande donc ça a montré que et Jésus Christ a montré donc que les prières pour le mais vous aussi si vous aimez le Seigneur ton Dieu et donc vous capable, prêt capable de bailler la vie pour ton prochain, pour tes amis, ta frère, tes soeurs et tes, et tes amis également. Donc c'est là que a rappelé, nous avons dit que ce sont réflexion réflexions qu'on a faites. Nous devons parler de l'amour, de Dieu qui manifestait en Jésus-Christ pour nous-mêmes, pour nous sauver. Et le but final de ce grand amour, c'est que, et selon Jean 3 verset 16, c'est que le monde qui acceptait amour ça accepter Jésus-Christ comme son sauveur, il gagne la certitude qu'à la fin des temps, et il va ramener nous ensemble avec lui et il aura la vie sauve, c'est-à-dire il aura la vie éternelle. Et, et Bon, Jésus-Christ dit même la ressuscité des morts. Donc, c'est une, une espérance que nous gagnons et puis son certitude également parce que Jésus-Christ lui même à bouche pâle qui dit ça de lui-même. Donc, nous espérons que et si vous ça apporter du fruit la carrière, que vous -même, vous à la que vous-même on va commencer à mettre l'amour agapé dans le cœur pour les prochains. Et que sachez que, mon Dieu, que Jésus-Christ est l'amour pur que l'il est. Jésus-Christ n'est pas formal Jésus-Christ est prêt pour le capable de manger. Mais il faudrait que vous-même vous répondre à l'appel. Parce que ce moment Jésus-Christ fait appel à vous-même et et de répondre à, à l'appel. Pas ferme que rendu, si que faire bien cœur, rentrer le que et pour dire que le pape ne faire rien pour gagne trop il faut. non ou veco jésus ou après que et laisser le guider par nous même comme le bon berger ou après que il pas jambe laisser ou perdu il pas quitter une graine monde perdu et que tout le monde que il gagné, non seulement la prend soin au niveau spirituel mais au niveau matériel également la prend soin la boire la boire manger ou pas soucier du lendemain donc, pas besoin, Père, Jésus-Christ, il le remonte bien. Bonne soirée à tous et à bientôt.